Bonjour, euh, monsieur Amdaoui El-Telvasat, lycée Émile Dubois à Paris. Donc, on a eu la chance euh, aujourd'hui d'avoir euh, l'atelier Lego avec deux super animatrices. <rire> Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant l'atelier En fait, là, Pendant l'atelier, nous, on était un petit peu chargés de la discipline et surtout, on passait dans les, euh, dans les tables, dans les îlots pour voir un peu si les élèves n'avaient pas beaucoup de difficultés. Donc, la vie Béatrice a fait des plus que moi. Ça a un peu on faire beaucoup, effectivement, les deux animatrices que sont Carole et Nadia. Personnellement, j'ai trouvé cette expérience extrêmement intéressante, parce que, comme je le disais, c'est voir nos élèves dans un autre cadre, qu'effectivement, euh, que dans un cours euh, basique, les voir ne serait-ce qu'en train de jouer, c'était assez plaisant, parce que ça ressortait plein de sentiments chez eux. Et je trouvais qu'ils n'avaient pas le même regard, même, quand on a qu ils n'avaient pas le même regard que ceux qui, les mêmes postures qu'ils avaient, que... Ont contenu en face d'eux. J'ai trouvé ça très créatif et très sympa pour les élèves. Moi, j'ai appris ce que j'ai appris d'important c'est que bah, d'abord, euh, effectivement, qu'on pouvait exprimer euh, plein de choses avec le jeu. Donc, euh, en gros, euh, ça veut dire qu'avec le sourire et avec euh, finalement l'amusement, tout peut passer. C'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, j'en ai pris aussi des leçons par rapport à, à mes cours avant. Effectivement, peut-être mettre un peu plus de légèreté. De, de cas un peu sympa pour les élèves qui puissent leur permettre effectivement de mieux apprendre parce qu'avec le jeu on apprend beaucoup mieux en fait. et voilà comment quoi en fait, ça peut être utile pour le ça vous bonjour donc moi je suis Béatrix Ménigé, professeur de BTS NRC euh, avec ce groupe j'assure la formation en communication euh, donc euh, s'étaient présentés de façon individuelle, ils avaient parlé d'eux-mêmes. Euh, là, pour moi, c'était particulièrement intéressant de, voir, euh, de les voir interagir, euh, puisque jusque-là, il y avait eu beaucoup d'interactions, euh, un par rapport au groupe, donc c'est toujours plus facile quand on est dans le groupe pour réagir à ce qui a été dit. Euh, tandis que là, ils étaient tous euh, mis en jeu, ils avaient tous à participer, euh, donc euh, bah, on voyait un peu les rapports entre eux euh, se dessiner. Euh, ceux qui sont plus passifs, ceux qui s'impliquent plus. Euh, donc ça, c'est intéressant toujours de voir, ça fait seulement deux semaines qu'ils se connaissent, hein, donc euh, c'est très rapide. Euh, ce que j'ai bien aimé, euh, oui, euh, et ce que je pense, euh, ce qui ressort de cette expérience, euh, oui, c'est le concret. En fait, on a besoin, euh, même si on est beaucoup avec nos écrans, avec nos textes, je pense qu'on a besoin de manipuler les choses, manipuler les objets. Et donc euh, effectivement, je pense euh, continuer. Euh, à être pas mal dans la manipulation, j'ai quelques, quelques exercices de com à Lego encore à faire. <rire>